Bonjour tout le monde Alors dans le cadre de votre programme euh, euh, d'enseignement théorique de la neuroanatomie nous allons commencer ce programme par le traitement de l'anatomie de la moelle épinière Alors la moelle épinière c'est euh, une structure nerveuse faisant partie du système nerveux central dont il constitue la partie caudale, c'est-à-dire c'est la partie inférieure, terminale, du système nerveux central. C'est une structure nerveuse qui a la forme d'un tube à parois épaisses et à lumière à peu près obstruée. Donc c'est un tube qui est aplati euh, d'avant en arrière, il a des parois épaisses et il a une lumière centrale qui est à peine euh, visible. Euh, la moelle épinière, son intérêt, il réside dans le fait qu'elle représente un lieu de passage de tous les grands faisceaux nerveux, c'est-à-dire toutes les voies nerveuses, sensitives ou motrices, il passe obligatoirement par la moelle épinière. Alors Sur cette plaque sont représentés les objectifs pédagogiques de ce cours. C'est-à-dire au terme de ce cours, vous devez être capable de connaître la morphologie de la moelle épinière, de connaître ses rapports avec les structures anatomiques de voisinage et enfin de connaître la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle de la moelle épinière. Pour l'étude de l'anatomie de la moelle épinière, nous allons procéder d'abord par l'étude de sa configuration extérieure. Ensuite, on dira un mot concernant sa configuration intérieure. Et puis, on terminera par l'étude de, de sa systématisation, c'est-à-dire de son organisation fonctionnelle. Alors, euh, la moelle épinière, elle est située dans le canal rachidien, c'est-à-dire à, à l'intérieur de la colonne vertébrale. Cette moelle épinière, s'étend depuis le trou occipital jusqu'au regard de la deuxième vertèbre lombaire, c'est-à-dire qu'elle s'étend depuis cette région qui est formée par le trou occipital jusqu'au regard de la deuxième vertèbre lombaire. Ça veut dire quau dessous de L2, on n'a plus de moelle épinière, on n'a que les racines de la queue de cheval. C'est une structure anatomique qui a une forme cylindroïde, c'est-à-dire une forme arrondie et aplatie d'avant en arrière. Et comme il est contenu à l'intérieur du canal rachidien, la moelle épinière, il doit épouser en quelque sorte la forme de la colonne vertébrale. Et par conséquent, il doit, on lui décrit deux courbures, une courbure cervicale et une courbure dorsale. Voici la courbure cervicale. Qui regarde en avant c'est à dire qui est concave en avant et la courbure dorsale qui regarde en arrière concave en arrière alors la moelle épinière il mesure 45 cm de hauteur de longueur et elle mesure 10 à 12 mm de diamètre transversal c'est-à-dire de droite à gauche et 8 mm de diamètre antéropostérieur, c'est-à-dire d'avant en arrière. Et elle pèse en moyenne 26 à 30 grammes. Cette moelle épinière elle est divisée en 5 segments. 5 parties ou 5 segments. Le premier segment, il porte le nom de « segment cervical supérieur » et qui s'étend depuis la première vertèbre cervicale jusqu'à la troisième vertèbre cervicale et il mesure en moyenne 2,5 cm. Ensuite, après le segment cervical supérieur, vient un autre segment appelé « ronflement cervical ». Ce renflement cervical il correspond à la partie de la moelle épinaire qui s'étend depuis la quatrième vertèbre cervicale jusqu'à la première vertèbre dorsale et il mesure en moyenne 10 cm de hauteur. Et c'est à ce niveau de, du ronflement cervical que naissent les racines nerveuses qui vont former le plexus brachial, c'est-à-dire les troncs nerveux destinés à la l'énervation des membres supérieurs. Ensuite, on a un autre segment appelé segment dorsal qui correspond à la partie de la moelle épinière qui s'étend entre la deuxième vertèbre dorsale et la dixième vertèbre dorsale et qui mesure 20 cm de hauteur. Ensuite... Un autre segment appelé ronflement lombaire qui correspond à la partie de la moelle épinière étendue entre la onzième vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire et qui mesure en moyenne 10 cm. Et c'est à ce niveau que naissent les racines nerveuses qui vont former le plexus nerveux lombosacré, c'est-à-dire les troncs nerveux destinés à l'énervation motrice et sensitive des deux membres inférieurs et du bassin. Et ensuite, le dernier segment, c'est un segment qui porte le nom de cône médullaire, appelé aussi cône terminale, et qui correspond à la partie de la moelle épinière étendue entre la première vertèbre lombaire et la deuxième la douzième vertèbre la douzième vertèbre lombaire, entre L1 et L2. Sur ce schéma, je vous ai représenté les différents segments de la moelle épinière, le segment cervical supérieur, le renflement cervical, la moelle épinière dorsale en bleu, ensuite le ronflement lombaire et le cône euh, terminal ou cône euh, médullaire. Alors cette moelle épinière, elle est parcourue par un certain nombre de sillons. Nous avons le sillon médian antérieur en avant, le sillon médian postérieur. De part et d'autre des sillons médians antérieurs et postérieurs, on a deux dépressions aux sillons appelés les sillons collatéraux. C'est ainsi qu'on va avoir deux sillons collatéraux antérieurs, droit et gauche, et deux sillons collatéraux postérieurs. Alors ces sillons ils vont euh, euh, diviser la moelle épinière en quatre faces. Donc nous avons une face antérieure appelée cordon antérieur et qui va être délimitée entre les sillons collatéraux antérieurs droit et gauche. La face postérieure est appelée cordon postérieur et qui va être, qui correspond à la partie de la moelle épinière ou à la face de la moelle épinière délimitée entre les sillons collatéraux postérieurs. Et puis on a deux faces latérales droite. Et gauche qui sont délimités entre les sillons collatéraux antérieurs et le sillon les sillons collatéraux postérieurs. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinière. Donc, la moelle épinière est contenue à l'intérieur de la colonne vertébrale. Donc, quels sont les rapports avec le rachis? En avant, nous avons les corps vertébraux et les disques intervertébraux. Latéralement, la moelle épinière est en rapport avec les pédicules vertébraux et les trous de conjugaison. Et en arrière, la moelle épinière est en rapport avec le ligament jaune, les lames vertébrales et les apophyses épineuses. Donc voici sur ce schéma pour vous illustrer les rapports antérieurs la moelle il est contenue à l'intérieur du canal rachidien donc en avant elle répond au corps vertébraux et au disque intervertébral latéralement la moelle épinière il va être en rapport avec les pédicules vertébraux et les trous de congé et en arrière la moelle il est en rapport avec les lames vertébrales et le ligament jaune Le ligament jaune c'est un ligament qui euh, s'insère sur les lames euh, vertébrales Alors nous avons vu les rapports de la moelle épinaire avec euh, le rachis, la colonne vertébrale Voyons maintenant ces rapports avec les racines nerveuses la moelle épinaire, c'est une structure qui donne naissance à ce qu'on appelle des racines rachidiennes, motrices et sensitives. Donc, les racines rachidiennes, c'est des structures nerveuses qui naissent à partir de la moelle épinaire et qui émergent au niveau des sillons collatéraux. D'une part, nous avons des racines antérieures qui émergent au niveau des sillons collatéraux antérieurs, droite et gauche. Et d'autre part, nous avons des racines nerveuses postérieures qui euh, euh, naissent au niveau du sillon collatéral postérieur, droit et gauche. Ces deux racines rachidiennes antérieures et postérieures se réunissent pour former ce qu'on appelle le nerf rachidien. Et donc, on va avoir à la fin 31 paires de nerfs rachidiennes. Gauche. Ces nerfs rachidiens vont se réunir pour former les troncs nerveux et les troncs nerveux vont se réunir pour former les plexus nerveux. Et donc, comme on a dit, on a 31 paires de nerfs rachidiennes, 8 paires cervicales, 12 paires dorsales, 5 paires lombaires et 6 paires sacro-coccygiales. Ce qui fait qu'au total, on aura 31 paires de nerfs rachidiens. Voyons maintenant les rapports de la moelle épinaire avec les ménages. C'est quoi les ménages Les ménages, c'est des euh, sortes de euh, tuniques qui euh, couvrent la moelle épinière. On a trois types de ménages, de la superficie à la profondeur. D'une part, on a la dure mère au-dessous de laquelle on a une autre tunique, un autre type de ménage appelé arachnoïde, au-dessous de laquelle on a un autre type de ménage appelé la mère. Donc la dure mère, c'est une enveloppe méningée qui s'étend depuis le trou occipital jusqu'en regard de la deuxième vertèbre sacrée. Nous avons dit que la épinière s'étend depuis le trou occipital jusqu'en regard de L2. Mais la dure mère, il continue son trajet au-dessous de L2 pour arriver jusqu'en regard de la deuxième vertèbre sacrée. Entre ces trois tuniques on va voir ce qu'on appelle des espaces nous avons l'espace épidural c'est quoi l'espace épidural c'est l'espace qui est compris entre la dure mère et les structures osseuses rachidiennes donc entre l'os et la dure mer, on a un espace appelé espace épidural qui est euh, qui a comme contenu des veines et de la graisse. Et entre l'arachnoïde et la piémère, on a un autre espace appelé l'espace sous-arachnoïdien, qui est occupé par du liquide céphalo-rachidien. Alors nous avons étudier maintenant la configuration extérieure de la moelle épinière. Voyons maintenant sa configuration intérieure. Alors, sur le plan configuration intérieure, la moelle elle est formée par deux structures anatomiques appelées des substances. D'une part, on a la substance grise et la substance blanche. La substance grise, c'est une structure qui est formée par des neurones. La substance blanche, c'est une structure qui est formée par le prolongement de neurones, c'est-à-dire des fibres nerveuses. Au niveau de la moelle épinière, la substance grise a une situation centrale. Ça. Nous avons la substance grise qui est centrale et qui est entourée par de la substance blanche. Voici ici la substance grise, elle est centrale autour de laquelle on a la substance blanche. Alors cette substance grise, elle a la forme de deux masses latérales réunies par une lame transversale. Et cette, euh, cette structure, cette euh, configuration lui confère la forme, ce qu'on appelle la forme en aile de papillon Voici la substance grise, il est formé par deux masses latérales Voici une masse latérale, voici une autre masse latérale Qui sont réunies par une lame transversale Ce qui lui confère la forme d'aile de papillon Cette substance grise il est formé par ce qu'on appelle des cornes Nous avons deux cornes antérieures et deux cornes postérieures. Les cornes antérieures, ils ont une fonction motrice, c'est-à-dire ils gèrent l'activité motrice. Chaque corne antérieure est formée par une tête et une base. Donc, voici la corne antérieure il y a une tête et une base. Et cette corne, comme il fait partie de la substance grise, donc il va, former, va être formé par des neurones moteurs. Ces neurones moteurs qui forment la, les cornes antérieures de la moelle épinière, ils sont groupés en noyaux. Nous avons un groupe de noyaux entéro-internes, dit aussi médian, et un groupe de noyaux entéro-externes dit latéraux. Je récapitule. Les cornes antérieures de la moelle épinière, ils sont formés par des neurones moteurs. Chaque corne antérieure, il a une tête et une base. Chaque corne antérieure, il est formé par des noyaux moteurs. Ces noyaux moteurs, ils sont organisés en groupes de noyaux. Nous avons un groupe antéro interne, dit aussi médian, parce qu'il est proche de la ligne médiane, et un groupe antéro externe. Dit latéral parce qu'il est loin de euh, la ligne médiane donc la substance grise il est formé par deux cornes antérieures et deux cornes postérieures les cornes antérieures ils ont une fonction motrice les cornes postérieures ont une fonction sensitive et chaque corne postérieure il est formé par une tête, un col et une base. Une tête, un col et une base. Et la base des cornes postérieures est déformée par des neurones sensitifs qui sont aussi groupés en euh, groupes de noyaux. En dedans, on a ce qu'on appelle un groupe appelé colonne de Clark. Et en dehors, on a un groupe de noyaux sensitifs appelé colonne de Bechtéry. Donc la substance grise, il est formée par une corne antérieure, une corne postérieure. La corne antérieure, il a une fonction motrice. La corne postérieure, il a une fonction sensitive. Entre les deux cornes, on a une région appelée la région intermédio-latérale donc la région intermédio-latérale correspond à la partie de la substance grise qui est située entre les deux cornes postérieures et antérieures et au centre, n'oubliez pas nous avons dit que la moelle épinière c'est une structure qui est arrondie, aplatie d'avant en arrière et à lumière à peu près visible à peu près obstruée, cette euh, lumière, elle porte le nom de canal de l'épendyme. Donc le canal de l'épendyme, c'est la partie centrale de la substance grise et donc de la moelle épinière. Et la partie de la substance grise qui entoure ce canal de l'épendyme, elle porte le nom de commissure grise. Nous avons deux commissures grises une commissure grise antérieure et une commissure grise postérieure. Donc, je récapitule. La configuration intérieure de la moelle épinière, nous avons il est formé sur le plan configuration interne, la moelle il est formée par une substance grise centrale entourée par une substance blanche. La substance grise il est formé par deux, il a une situation centrale il est formé par euh, euh, deux masses latérales Réunies par une lame transversale Ces masses latérales elles sont formées par ce qu'on appelle des cornes Nous avons une corne antérieure, une corne postérieure Entre lesquelles on a la région intermédio-latérale Et au centre on a le canal de l'épandime Entouré par des commissures grises Alors sur le plan configuration intérieur, nous avons dit que la moelle, elle est par, la moelle épinière elle est formée par une substance grise centrale entourée par une substance blanche périphérique. Alors, la substance blanche périphérique, la substance grise, pardon, elle est formée par des neurones. La substance blanche, il est formée par des fibres. Et donc, cette euh, substance blanche, il est organisée en cordons. Nous avons un cordon antérieur deux cordons latéraux, droite et gauche, et un cordon postérieur. Et dans certains bouquins, le cordon antérieur et le cordon postérieur, ils sont, ils portent le nom de cordon antéro-latéral. Nous avons étudié la configuration extérieure la configuration intérieure de la moelle épinière, voyons maintenant la systématisation. Et donc, la systématisation, c'est l'organisation fonctionnelle de la moelle épinière. Donc, dans ce chapitre, nous allons étudier la systématisation de la substance grise. Et puis après, on étudiera la systématisation de la substance blanche. Alors, la substance grise, elle est organisée en plusieurs zones selon la fonction qu'elle gère. C'est ainsi qu'on va avoir une zone dite somatomotrice. C'est quoi la zone somatomotrice C'est la partie de la substance grise qui, qui est située au niveau des cornes antérieures de la moelle épinière. Cette zone somatomotrice elle représente le centre de la motricité volontaire des muscles striés. Il est formé par deux groupes de noyaux. Un groupe de noyaux Dit entéro-interne ou médian et qui gère la motricité volontaire des muscles axiaux, c'est-à-dire des muscles qui entourent le rachis. Et un groupe de noyaux dit entéro-externe qui a une situation latérale, donc groupe de noyaux entéro-externe ou groupe de noyaux latéraux, et qui lui va gérer l'énervation motrice Volontaire des muscles parietaux c'est-à-dire des muscles du thorax de l'abdomen et des membres supérieurs à inférieurs donc voici la zone somatomotrice donc la zone somatomotrice il correspond à la partie de la substance grise qui est située au niveau de, de, de la tête des cornes antérieures et cette zone il gère la motricité volontaire des muscles striés. Il est organisé en deux groupes de noyaux. Un groupe entéro-interne, dit médian, qui gère la motricité volontaire des muscles axio, c'est-à-dire des muscles euh, euh, situés autour de la colonne vertébrale. Et puis un groupe de noyaux entéro externe dit aussi latéraux et qui lui va gérer euh, la motricité volontaire des muscles parietaux, c'est-à-dire des muscles du thorax, de l'abdomen et des membres. Donc nous avons la zone somatomotrice. À côté de cette zone somatomotrice, on a une deuxième zone appelée zone viscéromotrice. C'est une zone qui va... Sur le plan topographique, il est situé au niveau de la base des cornes postères, non pas au niveau de la tête comme la zone somatomotrice, mais cette zone viscéromotrice, il, y, il occupe la base des cornes antérieures. Cette zone, il va gérer, il représente le centre de la motricité involontaire et non pas volontaire comme la zone somatomotrice. Donc, la zone viscéromotrice qui occupe la base des cornes antérieures et représente le centre de la motricité involontaire, c'est-à-dire de la motricité des muscles lisses, des viscères et des muscles des vaisseaux et des glandes. Ensuite, on a une troisième zone dite la zone, zone somatosensitive. Cette zone il est, il est formée de deux parties ou bien de deux groupes de noyaux. Un groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures et qui gère la sensibilité extéroceptive, c'est-à-dire la sensibilité superficielle. Nous avons deux types de sensibilité. Nous avons la sensibilité superficielle et la sensibilité profonde. La sensibilité superficielle elle est divisée en trois groupes de sensibilité c'est la sensibilité tactile qui nous permet de reconnaître les objets qu'on touche la sensibilité thermique c'est-à-dire la sensibilité qui nous permet de différencier entre ce qui est chaud et ce qui est froid et la sensibilité douloureuse c'est-à-dire la sensibilité qui permet de différencier entre ce qui est douloureux et ce qui n'est ce qui, ce qui pas douloureux et puis on a la sensibilité profonde cette sensibilité profonde, il est appelé aussi sensibilité proprioceptive. Et cette sensibilité proprioceptive euh, ou profonde, c elle peut être consciente ou inconsciente. On va le voir plus tard. Donc, la, la troisième zone au niveau de la euh, substance grise, c'est une zone qui porte le nom de zone somatosensitive. Cette zone somatosensitive, il est divisé en deux parties, ou bien il est, il, il est formé par deux groupes de noyaux. Un groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des cornes postérieures, et ce groupe il va contrôler la sensibilité superficielle ou extéroceptive tactile, touchée, thermique, c'est-à-dire à la chaleur, et douloureuse, c'est-à-dire algique. Et puis, à côté de ce groupe de noyaux qui est situé au niveau de la tête des courantes postérieures, nous avons un deuxième groupe de noyaux qui est situé au niveau de la base des courantes postérieures et qui, lui, il va gérer la sensibilité profonde ou proprioceptive. Donc, nous avons euh, la zone somato somatosensitive. La dernière zone, c'est la zone dite viscérosensitive. Et qui sur le plan topographique elle est située au niveau de la région intermédiaire c'est à dire entre les cornes antérieures et les cornes postérieures et c'est une zone qui va gérer ce qu'on appelle la sensibilité interoceptive, c'est à dire la sensibilité des euh, viscères Alors après avoir étudié la systématisation de la substance grise voyons maintenant la systématisation de la substance blanche Alors la moelle épinière comme on a dit dans l'introduction, c'est un lieu de passage des faisceaux, c'est-à-dire des voies nerveuses ascendantes, sensitives, et descendantes, motrices. Et que ces voies nerveuses, ascendantes et descendantes, relaient l'organisme au cerveau. Donc la substance blanche, comme on a dit, elle est formée par des faisceaux, c'est-à-dire des prolongements de neurones qui, for, qui forment la substance grise. La substance grise il est formée par des neurones, la substance blanche il est formée par des faisceaux. Nous avons deux types de faisceaux au niveau de la substance blanche. Nous avons des faisceaux ou voies longues et des faisceaux ou voies courtes. Les voies longues, elles peuvent être sensitives ou motrices. Donc Voyons maintenant les voies longues. Et commençons par les voies longues ascendantes. Donc les voies longues ascendantes, dites aussi sensitives. Pourquoi elles sont ascendantes Parce qu'elles viennent de l'extérieur du corps, elles gagnent la moelle épinière et elles montent vers le cerveau. C'est pourquoi on les, appelle, on, appelle, on les appelle la voie langue ascendante. Cette voie longue ascendante, elle est sensitive, c'est-à-dire il gère l'activité sensitive. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons plusieurs types de sensibilité, donc on va voir plusieurs types de voies langue ascendante. Donc nous allons commencer par la voix sensitive extéroceptive, dit aussi voie sensitive superficielle. Dans ces voies Sensitive-extéroceptif, cette voie sensitive-extéroceptif est formée par deux types de fibres. D'une part, nous avons des fibres qui transportent la sensibilité tactile dite protopathique, c'est-à-dire la sensibilité tactile, c'est-à-dire au toucher, protopathique grossière. Donc c'est une sensibilité qui nous permet d'avoir une idée sur les objets qu'on touche. Et puis donc, ces fibres qui on a les fibres qui transportent la sensibilité tactile, protopathique au toucher et la sensibilité thermoalgique, c'est-à-dire la sensibilité à la chaleur et à la, et, et à la douleur. Ces fibres elles ont un certain trajet. Ces fibres qui transportent la sensibilité tactile, protopathique et thermoalgique, elles viennent de l'extérieur du corps. Ils arrivent au niveau de la moelle épinière ils font un relais au niveau de la tête des cornes postérieures. C'est-à-dire qu'ils arrivent au niveau de la tête des cornes postérieures et ils croisent la ligne médiane. C'est-à-dire que les fibres qui viennent du côté droit du corps ils passent du côté gauche de la moelle épinière. Et si les fibres qui viennent du côté gauche du corps ils passent du côté droit de la moelle épinière. C'est ce qu'on a voulu mentionner par ce terme croise « croise la ligne médiane ». Et une fois qu'il croise la ligne médiane, ils arrivent au niveau du thalamus. C'est pourquoi ces fibres qui transportent la sensibilité tactile, protopathique et thermoalgique s'appellent le faisceau spinothalamique. Spino, c'est-à-dire moelle épinière, thalamique, thalamus. Voici leur trajet. Donc les fibres qui transportent la sensibilité tactile, protopathique et thermoalgique, il vient de l'extérieur du corps, il arrive au niveau de la moelle épinière, il font relais au niveau des cornes postérieures de la moelle épinière, croise la ligne médiane, monte vers le thalamus. C'est la raison pour laquelle on les appelle faisceaux spinothalamiques. Donc, cette voie exteroceptive est formée par le faisceau spinotalamique qui gère la sensibilité tactile, protopathique et thermoalgique. À côté de ce faisceau spinotalamique, il y a un autre type de fibre qui transporte la sensibilité tactile dite épicritique. À la différence de la sensibilité tactile protopathique, c'est une sensibilité tactile très précise, qui nous permet d'avoir une idée exacte sur les objets qu'on touche avec la main. Alors, ces fibres qui transportent la sensibilité tactile épicritique, comme les fibres euh, qui transportent la sensibilité tactile protopathique et thermoalgique, algique ils viennent de l'extérieur du corps, et ils arrivent au niveau de la moelle épinière, mais ils ne font pas de relais au niveau des cornes postérieures, comme les fibres spinotalamiques. Donc c'est des fibres qui glissent dans les cordons postérieurs de la moelle épinière, arrivent au niveau du tronc cérébral et c'est là où ils font un relais avec des noyaux du tronc cérébral appelés les noyaux de Gaulle et les noyaux de Burdac. Et c'est la raison pour laquelle on les appelle les faisceaux de Gaulle et de Burdac. Donc, si on veut se ré récapituler concernant la voie extéroceptive, la voie extéroceptive elle est formée par deux types de faisceaux le faisceau spinotalamique qui gère la sensibilité tactile protopathique et thermoalgique, et le faisceau de Gaulle et de Burdac qui gère la sensibilité tactile épicritique. Donc, nous avons vu la voie extéroceptive. Voyons une autre voie dite proprioceptive consciente, c'est-à-dire la voie sensitive profonde consciente. C'est une voix qui gère la sensibilité musculaire, la sensibilité osseuse et la sensibilité articulaire. C'est une voix qui nous permet de reconnaître les différents segments du corps, les yeux fermés. C'est-à-dire on demande au malade de fermer ses yeux et d'essayer de reconnaître les différents segments du corps, les yeux fermés. C'est une voix qui vient de l'extérieur du corps, gagne le cordon postérieur, monte vers le tronc cérébral et arriver au niveau du thalamus. C'est le faisceau de Gaulle et de Burdac. qu'on a vu que c'est un faisceau qui gère la sensibilité tactile épicritique. Autrement dit, la voix, la sensibilité tactile épicritique et la sensibilité proprioceptive consciente, ils sont véhiculés par un même type de faisceau qui est le faisceau de Gaulle et de Burdac. Toujours dans ce chapitre de voie longue ascendante, il y a ce qu'on appelle la voie proprioceptive inconsciente. C'est une voie qui permet de gérer la coordination des mouvements et de l'équilibre. Alors cette voie, elle vient de l'extérieur du corps. Elle gagne la base des cornes postérieures, c'est-à-dire il gagne les colonnes de Clark et de Béchterio. nous avons dit que la base des cornes postérieures elle est formée par deux groupes de noyaux un groupe entéro, un groupe interne colonne de Clark et un groupe externe des colonnes de Béchterio. et de ces colonnes de Clark et de Béchterio, cette voie il va arriver au cervelet et ce trajet vers le cervelet se fait de deux façons c'est-à-dire qu'il y a deux trajets différents de la colonne de Clark, les fibres ils vont directement au cervelet. Et cette voie qui part de la colonne de Clark de façon directe et gagne le cervelet, il s'appelle le faisceau spino cérébelleux de Fléchic. Fléchic, c'est l'anatomiste qui a découvert cette voie. Cette voie spino de Fléchic, il gère la sensibilité inconsciente, du tronc et des membres inférieurs. À côté de cette voie directe, il y a une voie dite indirecte. C'est une voie qui part de la colonne de Béchéréo. Il arrive au cervelet, mais après avoir croisé la ligne médiane. Et cette voie, elle s'appelle faisceau spino croisé de Gawers. Alors, toujours dans ce chau-chapitre, de la systématisation des voies longues ascendantes de la substance blanche et on a vu la voie extéroceptive on a vu la voie proprioceptive consciente et inconsciente voyons maintenant la voie sensitive interoceptive donc cette voie sensitive interoceptive c'est à dire c'est la voie qui gère la sensibilité viscérale des viscères et il s'avère que cette voie interoceptive, cette voie sensitive interoceptive, elle est gérée au niveau de la substance grise pyripondimère, c'est-à-dire au niveau de cette région, c'est-à-dire elle est gérée, elle est modulée cette sensibilité interoceptive, elle est modulée au niveau de cette zone de substance grise qui entoure le canal de l'épendyme. Alors, nous avons étudié les voies longues ascendantes, c'est-à-dire les voies sensitives. Voyons maintenant les voies longues descendantes, dites aussi motrices. Alors, ces voies motrices, c'est des voies qui émanent, c'est-à-dire qui naissent au niveau de tous les étages de l'encéphale, arrivent au niveau de la moelle épinière, quittent la moelle épinière pour aller se distribuer aux différents segments euh, du corps. Nous avons deux groupes de voies descendante. Alors d'une part on a ce qu'on appelle la voie corticospinale, dite aussi voie pyramidale. C'est quoi la voie corticospinale ou pyramidale C'est des faisceaux nerveux ayant une fonction motrice. Cette voie corticospinale, dite aussi pyramidale, il gère la motricité volontaire. Il prend naissance au niveau cellules pyramidales du cortex cérébral. Les cellules pyramidales du cortex cérébral, c'est des neurones du cortex cérébral, dites des neurones pyramidales. Ensuite, les faisceaux qui naissent au niveau de ces neurones, ils vont effectuer un trajet en passant par un certain nombre de structures. Ils passent par une structure appelée centre ovale, Ensuite il passe par une deuxième structure appelée la capsule interne Et il arrive au niveau du tronc cérébral Alors au niveau du tronc cérébral Cette voie motrice pyramidale Il va subir ce qu'on appelle le phénomène de décussation pyramidale C'est quoi la décussation pyramidale C'est le fait que un grand nombre de fibres nerveuses qui forment cette voie, il, passe de, euh, il subit un croisement de la ligne médiane. C'est-à-dire que les fibres qui viennent du côté droit du cerveau, ils passent à côté, du côté gauche du tronc cérébral. Et celles qui viennent du côté gauche du cerveau, ils passent du côté droit de, du tronc cérébral. Et donc on va se retrouver avec deux types de faisceaux pyramidaux. On a le faisceau pyramidal croisé, c'est le plus important, c'est-à-dire c'est le plus épais. Alors ce faisceau, il va aboutir au noyau entero-externe des cornes antérieures de la moelle épinière. Ensuite, il passe au cordon latéral et il assure l'innervation motrice volontaire du muscle pariétaux et des membres. Et à côté de ce faisceau pyramidal croisé, on a un faisceau pyramidal direct, c'est-à-dire qui ne croise pas la ligne médiane. Et celui-là, il va aboutir au noyau entero-interne de des cornes antérieures de la moelle épinière et gérer la motricité volontaire des muscles axiaux. Donc, la voie longue descendante, elle est formée par les faisceaux pyramidaux ou corticospinaux croisés et directs et aussi il est formé par ce qu'on appelle la voie sous-corticale les faisceaux pyramidaux ou corticospinaux naissent au niveau du cortex cérébral la voie sous corticospinale appelée aussi voie extra pyramidale, c'est une voie qui gère la motricité automatique ou aussi appelée motricité involontaire et il gère aussi le tonus musculaire. Cette voie sous-corticospinale ou extrapyramidale est née au niveau des étages sous-corticaux. Et on a plusieurs faisceaux. D'une part, on a le faisceau diencéphalospinal qui est né au niveau du cortex du diencéphale il Va vers la moelle épinière, diencéphalospinal, c'est-à-dire il est au niveau du diencéphale, il va arriver au niveau de la moelle épinière. Le faisceau rubrospinal qui est né au niveau du noyau rouge et arrive au niveau de la moelle épinière. Le faisceau tectospinal qui est né au niveau d'un certain nombre de structures anatomiques appelées les tubercules quadrégimaux, qui sont, qui sont des noyaux euh, nerveux situés au niveau du tronc cérébral, on va le voir donc, quand on étudiera le chapitre tronc cérébral. On a le faisceau vestibulospinal qui naît au niveau des noyaux vestibulaires, le faisceau olivospinal qui naît au niveau de l'olive vulbaire qui est un autre noyau du tronc cérébral, et le faisceau réticulospinal qui naît au niveau des noyaux réticulés du tronc euh, cérébral. Donc la systématisation de la substance blanche, elle est formée par des voies longues, sensitives et motrices, et des voies courtes. Les voies courtes, elles portent le nom aussi des faisceaux d'association. Et ces faisceaux d'association, c'est des faisceaux nerveux qui assurent la liaison entre les différents étages de la moelle épinique.